Eh bien bonsoir, émission radar numéro 47, hasard du calendrier, nous sommes le jeudi 26 avril 2018, donc exactement jour pour jour, 32 ans après l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire Lénine euh, en Ukraine qui était une, un réacteur RBMK euh, des ex-républiques socialistes soviétiques qui servaient à la production de plutonium militaire. Donc, il y a toujours, suite à, à nos jeudis, euh, pour tenter de sortir euh, de prison euh, trois jeunes prisonniers euh, saoudiens qui sont dans le couloir de la mort. Eh bien, j'ai fait une présence de 18h à 19h par rapport 32 deuxième anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl et après bien sûr de 19h à 20h pour exiger les libérations de nos, de nos trois amis et bien maintenant de 20h30 à 21h30 une heure de direct pour essayer de faire le tour euh, d'une catastrophe nucléaire perpétuelle qui est la catastrophe de Tchernobyl autant vous le dire tout de suite c'est rigoureusement impossible donc je vais essayer de donner plutôt des pistes, des traces parce que moi je, je ne crois pas trop à l'éducation populaire j'estime qu'à partir du moment où une personne sait lire et compter euh, c'est elle-même qui va faire sa propre éducation euh, en se dirigeant dans ses lectures donc on, nous allons parler de, de Tchernobyl et je vais parler à partir d'extraits de, de livres de personnes qui ont écrit euh, au sujet de Tchernobyl et là donc c'est c'est un, un livre euh, de Jean-Michel Jacquemin Aphestin. Alors Jean-Michel Jacquemin Aphestin a écrit son premier livre sur le conseil de Solange Fernet. Il a été préfacé par Théodore Monod. Euh, et suite à ce qu'il a écrit, il a, il a échappé euh, avec son ami euh, à un attentat à l'arme blanche il s'est pris beaucoup de coups de couteau il a réussi à survivre je sais qu'il avait été reçu ensuite par le pape Jean-Paul II parce que c'est vrai que d'avoir survécu à ça de la part des services secrets français eh bien c'est voilà, comme ça c'est le monde du CEA c'est le monde militaro-industriel et nucléaire qui est un monde sans pitié donc en préambule voilà, voilà ce qu'il y a en quatrième de couverture de celui-ci. 16 ans après la catastrophe, on cache toujours la vérité, on ment, on falsifie des résultats d'analyse, on continue à prendre les Français pour des imbéciles. Pourtant, ils ont le droit de savoir à quel point ils ont été méprisés par le pouvoir en place en mai 1986. Ils sont le seul peuple d'Europe dont le gouvernement n'a pris aucune précaution sanitaire afin de réduire la contamination par inhalation et ingestion en iode radioactif et en césium-137, radionucléides provenant de la fusion nucléaire du cœur du réacteur de la centrale de Tchernobyl en Ukraine. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est un quatrième de couverture, donc on parle de, de, du cœur d'un réacteur d'une centrale nucléaire, euh, mais réellement. Il s'agit d'une centrale soviétique et c'est important de le préciser parce que là je vais, je vais citer en préambule de ce livre de, de Rafesta, nous avons euh, une citation d'Andrei Sakharov. Alors Andrei Sakharov, ça a été un, un, un physicien euh, euh, fondamental pour euh, l'URSS vu qu'il a été le, le, le père de la bombe atomique et des bombes thermonucléaires euh, euh, euh, soviétiques et même il a été le père de ce qu'il a considéré lui-même comme une abomination, de la, fa la fameuse Tsar-bombe, c'est-à-dire des bombes qui pourraient carrément anéantir un continent. Ce sont des bombes fission, fusion, fission. Donc euh, on a un, une, une arme atomique qui ensuite va propulser des neutrons sur, une, sur un miroir euh, parabolique en uranium appauvri qui va s'enrichir, se, qui, qui va devenir, de, je crois, de l'uranium euh, enrichi ou du, ou du plutonium, je ne sais plus. Mais ça, un sol en focalisant de l'hydro de lithium, donc il y a une réaction de fusion nucléaire, et je crois que c'est cette fusion nucléaire qui va transformer l'enveloppe euh, d'uranium appauvri euh, en en plutonium et ce plutonium va lui-même atteindre la masse critique et à nouveau va y avoir une, une, une explosion de fission. Donc ce sont des armes extrêmement puissantes, tellement puissantes que même l'état-major même soviétique va prendre peur après avoir expérimenté la Tsar-bombe, donc on ne va pas fabriquer cette arme et Andrei Sakharov va décider d'arrêter de, de collaborer avec le système militaro-industriel soviétique. Je te coupe, pas longtemps, voilà. on a quatre auditeurs en ligne. Oui. Fatima. Eh bien, oui. Fatima, je te dis bonjour. Donc, il a... On a une intervention directe de Franck Faillan. Oui. Euh, qui nous dit j'ai passé des vacances à Tchernobyl, depuis je n'ai plus de poils sur le corps. Donc il est à poil, euh, voilà. poils, Voilà. Et il a maintenant la diarrhée et par contre il voit la lune. Oui, donc euh, c'est modérément drôle, donc on va parler justement de, de, de ces atteintes. Alors là, nous sommes avec, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jean-Michel Jacques Raffestin, qui va écrire plusieurs livres extrêmement intéressants sur les conséquences. Alors euh, là, c'est Tchernobyl, conséquences en France, j'accuse. Mais il a, il a écrit ce fameux nuage, Tchernobyl, la France contaminée donc euh, je donnerai sous la vidéo les références bibliographiques de l'ensemble de ses livres dont je vais citer des passages mais il a écrit aussi « Tchernobyl, 20 ans après cacher ce nuage que je ne saurais voir » donc c'est toujours, toujours le même auteur et encore un autre livre euh, « Tchernobyl, aujourd'hui Tchernobyl, aujourd'hui, il est français malades donc euh, il a vraiment fait le tour du, du sujet. Je euh, me suis permis de regarder parce que j'ai vu un truc, sur, par rapport à son nom, sur, oui. sur les trois autres. Jean-Michel Jacquemin et Jean-Michel Jacquemin Raffestin. Oui. Voilà. voilà. Il y a une explication Non, non, non. C'est euh, bien lui. C'est bien lui. Ouais. Donc, ces trois livres. Donc, il va parler de choses importantes. Alors, celui-là, La France Contaminée, je, je, je dis au, à tous les Français de le lire et aussi de savoir, et c'est très important, que s'ils se rendent sur le site de la CRIRAD, c -R 2 irad dorénavant, ils peuvent télécharger le PDF du, du, du fameux Atlas de la CRIRAD, qui, sur la France, détermine les zones chaudes, donc les zones contaminées. Parce qu'on va parler justement de qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Tchernobyl, déjà moi j'ai lu aujourd'hui des bêtises, de criminels bêtises sur les réseaux sociaux où à nouveau des gens parlaient de, de nucléaire civil et militaire Eh bien Tchernobyl c'est un, un réacteur jeune donc il est pas il est pas vieux comme, comme euh, les réacteurs qui ont explosé à Fukushima il n'a pas pour euh, la construction euh, c'était je crois Rosatom ou, euh, ou c'était non c'était le consortium euh, soviétique euh, qui construisait euh, les réacteurs donc je crois que c'était Rosatom ou ou ce qui lui a précédé donc L'idée, c'est que ce n'est pas un vieux réacteur comme un Fukushima, et ce n'est pas un réacteur avec une enceinte de confinement, et c'est un réacteur qui n'est pas là principalement pour produire de l'électricité, mais pour produire du plutonium pour les armes euh, thermonucléaires de l'Union soviétique. Donc, déjà, la catastrophe de Tchernobyl euh, va toucher un seul réacteur, justement parce qu'il n'y a pas d'enceinte de confinement. Donc, l'énergie mécanique de l'explosion, Va propulser les centaines de tonnes de plaques de plomb et, de, et du graphite et même une grande partie du contenu euh, du réacteur euh, de manière verticale, ce qui fait qu'il ne va pas y avoir de, de blast et donc de choc qui va contaminer mécaniquement euh, les cinq autres réacteurs. Et il faut savoir que les cinq autres réacteurs de Tchernobyl sont restés en activité jusqu'en l'an 2000. Donc, il euh, y a deux choses. Combien de cancers de cancer alors, combien de cancers Déjà, c'est une mauvaise question. Non, parce que non, les Français veulent savoir. Alors, non, non, c'est une mauvaise question. Les Français veulent savoir. Alors, Les Français, les veulent... Savoir. Les Français veulent savoir, comme dirait Jean-Jacques Bourbin, combien de cancers Alors, réellement, on a deux chiffres aujourd'hui. Et si tu vas retourner le panneau euh, à là-bas retourne le, donc, tu vois là-bas, tu retournes le panneau et tu vas voir qu'il y a une petite affiche en noir et blanc en haut donc retourne le panneau euh, voilà l'affiche du haut en noir et blanc donc officiellement pour l'ONU il y a moins de 5000 morts en de 32 ans et réellement il n'y a plus d'inclusion de mort. A partir de là, il faut comprendre que les maladies radio-induites mortelles, les cancers sont minoritaires. La majorité des maladies radio-induites, et ça on le sait grâce aux travaux de l'anatomopathologiste Yuri Bandajewski, la majorité euh, des morts sont des morts qui vont être liées à un radionucléide qu'on appelle le césium, 137. Alors le césium, c'est un métal soluble dans l'eau. Donc ça, c'est voilà, c'est comme le mercure. C'est très dangereux ce type de, de métal, parce qu'une fois qu'il est soluble dans l'eau, il va contaminer euh, la chaîne alimentaire. Et l'anatomiste Yuri je entre la chance, je vais mettre chance entre guillemets, a autopsié des centaines d'enfants en Biélorussie, des, des suites de l'explosion de ce réacteur RBMK à eau bouillonnante soviétique, et il va. Alors, il faut que les gens comprennent, c'est que on peut mesurer la radioactivité, par exemple avec un compteur GGR. Là, j'en ai un ici. Donc je bien mal. Je, je l'allume, tu, tu vas voir, ça va te donner en millisieverts une dose et après j'expliquerai un petit peu ce que c'est. Et là, pareil, il faut que les gens se rapprochent de la CRIRAD parce que moi je pense que toutes les écoles, tous les endroits publics devraient être équipés d'un système qui mesure euh, la radioactivité les doses moyennes avec des systèmes d'alarme. Voilà. Non, mais il y en a, voilà. non, y en a toujours. C'est Il y a toujours des radiations ionisantes naturelles. Il y a ce qu'on appelle un bruit de fond. Après, euh, quand on dépasse certaines limites, il y a même un numéro à appeler à la CRIRAD, donc je montrerai ça tout à l'heure. Donc l'idée c'est de voir Mais ce genre de petits compteurs ne permettent pas de déterminer par exemple une contamination dans l'eau ou une contamination sur des organes. Et donc, qu'est-ce qu'a fait euh, euh, Yuri Bandajewski C'est qu'il a utilisé des appareils assez chers où il y, y a une coupelle en céramique qu'on met à l'intérieur d'un tube en plomb pour isoler justement de la radioactivité extérieure euh, l'élément dont on va vouloir mesurer la radioactivité et comme les désintégrations nucléaires quelles qu'elles quelle qu soient sont des phénomènes stochastiques, c'est-à-dire statistiques ça veut dire que plus on, veut dire que plus on mesure, plus la mesure est longue et moyennée, plus elle est précise donc ce sont des Becquerel donc Becquerel c'est un physicien qui le premier à déterminer une unité qui a pris son nom, un becquerel correspond à une désintégration. Voilà. Donc après, il y a des gens qui parlent en coups, coups par seconde. Et après, il y a des unités comme, comme le civerse qui sont des unités de, de dose par rapport aux êtres vivants. Et ça, ça devient un petit peu plus complexe à comprendre. Et, et, et on parlera aussi malheureusement des, des normes. Donc là, on était sur l'aspect physiologique. Donc, les cancers ne sont pas la majorité des, des maladies mortelles radio-induites, non. Euh, euh, Vandajewski, en faisant ses mesures sur les reins, sur le cœur, il s'est aperçu que le césium-137 était fixé majoritairement dans les fibres musculaires et plus particulièrement dans le cœur. Et donc, en Biélorussie, actuellement, il y a plus de 800 000 enfants qui sont malades, de maladies cardiaques équivalentes à, au, au cœur d'un homme de plus de 60 ans qui fumerait, qui mangerait de la viande rouge et qui boit de l'alcool. Donc, ils, ils, ils, c'est pour ça que les vieux disent qu'on n'a pas d'enfants en de Biélorussie parce que ils peuvent pas jouer au ballon, parce qu'ils courent 10-15 mètres, ils sont essoufflés, donc les enfants sont assis, ils jouent à d'autres jeux, ils sont tristes, voilà. Donc, ça c'est au cœur de l'Europe. Il faut bien voir que la Biélorussie, c'est un pays... Euh, qui possèdent les dernières forêts primaires d'Europe donc des forêts qui n'ont pas connu le bûcheron donc apparemment il y a des zones qui quand on les voit photographiées elles sont merveilleuses Ça, on, on croirait le pays de Bilbao le Hobbit par contre si tu as le malheur d'en manger les champignons ou de cultiver ton petit jardinet dans, dans ce qui ressemble à un paradis eh bien tu vas très rapidement te charger et te contaminer par, par ingestion plus un... Alors si justement euh, et donc pour en revenir à ça, c'est que moi, comment est-ce que j'ai connu tous ces gens Comment est-ce que j'ai connu Comment est-ce que j'ai rencontré comme ça Jean Michel, Jacques Marafestin Comment est-ce que j'ai euh, rencontré, croisé Mandagefi Comment est-ce que j'ai rencontré euh, Nesterenko euh, comment est-ce que j'ai rencontré Vladimir Tcharkov, parce qu'il faudra aussi parler de moi, ce livre. Oui, j'ai rencontré Marc Gaby aussi. Oui, j'ai rencontré Bruno Coelho aussi. Comment je ai rencontré Et donc là, Et Vladimir... Pourquoi as un micro Et Non, pas pourquoi j'ai un micro. Et donc là, il y, y a un livre qui est réellement euh, essentiel. Moi, je, moi, je l'ai... Je dis, il se lit comme un thriller. Donc c'est vraiment, c'est un pavé. Hein. Euh, c'est... Tcharkov. Vladimir Tcharkov qui a écrit ce livre. Et donc, il décrit l'hypocrisie des instances internationales, au niveau de la IEA, de l'ONU, euh, par rapport justement euh, à la catastrophe de Tchernobyl. Et c'est pas pour rien que le crime de Tchernobyl est sous-titré le goulag nucléaire. Et donc on, on s'aperçoit qu'en 1986, il va y avoir collusion entre euh, les pays de l'Est et l'Occident, pour masquer les conséquences d'une terrible catastrophe nucléaire. Déjà, dans l'opinion publique, on va essayer de faire croire que c'est une centrale nucléaire comme les autres qui a explosé. Bon, c'est une centrale nucléaire dont le but était de produire du plutonium militaire. Donc voilà, ça c'est un premier point. Deux, les, les, les enseignements de ces catastrophes n'ont pas été tirés, parce que moi je me souviens d'en avoir parlé devant Madame Rivasi et M. Yves Lenoir, en, euh, une semaine avant la catastrophe de Fukushima en expliquant bien que la particularité de la catastrophe de Tchernobyl c'était justement qu'il n'y avait pas d'enceinte de confinement mais que par contre les réacteurs qui sont construits sous licence américaine en France et au Japon eux ont des enceintes de confinement et que donc quand ils explosent c'est comme des cocottes minutes et donc les réacteurs mitoyens euh, subissent l'onde de choc et ils sont impactés ce qui fait qu'on qu crée une catastrophe en série et qu'il y a donc plusieurs réacteurs dans la centrale. Et là, on le voit à Tchernobyl, il y a six réacteurs, mais il n'y a que les réacteurs 4, qui, bon, chacun pourra donner son point de vue. Moi, je ne suis pas technicien, ni ingénieur, et encore moins physicien, ni, ni expert en neutronique, mais il semblerait que. Euh, euh, au cours de, de tests et de manœuvres, on a baissé le régime du réacteur et que malheureusement, ce soit des techniciens, des ingénieurs qui aient pris des, des, des mesures qui n'étaient pas adaptées et qu'il n'y ait pas eu sur place un physicien pour les prévenir qu'en prenant ces mesures, ça, la, ça allait s'emballer et que les réacteurs allaient partir en syndrome chinois. Donc, on a une erreur de pilotage sur un réacteur récent qui va conduire directement à une catastrophe nucléaire. Et la catastrophe nucléaire, quelle qu'elle soit, est totalement ingérable. C'est-à-dire que celui ou celle qui viendra parler de quelque chose de gérable euh, et, et, et, et aura des propos criminels. Une catastrophe nucléaire ne se gère pas. Et en plus, la particularité d'une catastrophe nucléaire, c'est que contrairement à toutes les autres catastrophes, euh, la majorité des victimes sont immédiates par exemple, une catastrophe ferroviaire, euh, euh, le, le naufrage d'un navire, euh, un attentat terroriste, autre bien sûr qu'un attentat euh, nucléaire avec une bombe sale, va avoir des conséquences directes. Donc on va pouvoir compter les morts et les blessés graves. Et donc il y aura des morts effectivement par la suite parmi les blessés graves, des vies gâchées, des vies détruites, oui. Par contre, une catastrophe nucléaire, elle va continuer à faire des victimes. Et elle va faire même plus de victimes, plus le temps va passer. Parce qu'il y a certains types de radionucléides qui ne sont pas naturellement présents dans la nature et qui ont des durées de nuisance euh, qui peuvent aller euh, sur plusieurs centaines d'années à plusieurs milliers, dizaines de milliers d'années ou centaines de milliers d'années et qui vont induire chez les populations les plus vulnérables, notamment les femmes enceintes et les jeunes enfants, euh, des pathologies qui finiront euh, par... Euh, handicapé sérieusement et à la fin même provoqué des morts prématurées. Donc, quand on est sur ce chiffre de plus d'un million de morts en 32 ans par rapport à Tchernobyl, quand on est sur le constat que la France a été un des seuls pays où on n'a pas pris de mesures directes pour éviter notamment qu'en Corse, de jeunes enfants soient atteints par l'iode, qui en fin de compte est extrêmement dangereux sur la première semaine, eh bien oui, il s'agit là de mesures criminelles. Alors, qui était au pouvoir début mai 86, parce que, en fin de compte, la première vague de radionucléides est arrivée, je crois, d'après mes sources, le 2 mai, eh bien, François Mitterrand était président de la République, euh, Jacques Chirac était Premier ministre, Charles Pasqua était ministre de l'Intérieur, et au ministère de l'Intérieur, par rapport aux affaires nucléaires, on avait un certain Nicolas Sarkozy. Donc voilà, on a, on a toute cette classe politique euh, puante, euh, ignoble, euh, qui est en place et qui va pouvoir euh, masquer, euh, cacher sous le tapis avec, des, avec de criminels mensonges comme ces météorologies où on va nous expliquer qu'il y aura une espèce de nuage qui se serait arrêté euh, aux frontières, halte là, personne ne passe, comme avec Fukushima, on a voulu nous faire croire que les radionucléides. C'était trop loin. Non, ils s'arrêtaient à Lampedusa et, et euh, on leur demandait euh, leur passeport, euh, s'ils sont civils, hein, s'ils sont militaires. Euh, euh, on leur demandait leur passeport on disait, ah bah, halte là mon gars, euh, tu viens du Japon, euh, tu n'as pas le droit d'entrer en France. Donc toutes ces conneries, mais ce sont des criminels conneries. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que ça n'a rien euh, de drôle tout ça. Euh, moi si je prends et, et je vais vous lire la préface du, pro, du, du premier livre. Euh, voilà. Ce fameux nuage, « Tchernobyl, la France contaminée ». Celui-là a valu à, à Pierre-Jacques festin d'être euh, dans le collimateur de l'État français et du CEA. Parce qu'il a dit des vérités dont on ne voulait pas. Euh, que les Français puissent le savoir. Donc, c'était secret. Alors, je vais, je, je, vais, je vais lire la préface de Théodore Monod, parce que Théodore Monod a accepté euh, d'écrire cette préface. C'est le premier livre qu'a qui écrit euh, Jean-Michel jacques Marafestin, Et il a une préface de Théodore Monod. Alors, Théodore Monod, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui euh, a jeûné jusqu'au bout euh, aux jeunes de Taverny contre les armes thermonucléaires françaises. Euh, il est mort en l'an 2000, Solange Pernex a fait son deuxième jeune en 2002, et c'est là où je l'ai rencontré. Et donc Théodore Monod, c'est il est la... toujours ou pas Qui... Théodore Monod. Ben, Il est mort en, il, il est, il est mort en, en 2000, et euh, donc voilà ce qu'il qu a écrit en préface, la catastrophe de Tchernobyl, 26 avril 1986, n'a pas fini de terrifier l'Europe et de poser à un public qui, refus, qui refuse des informations téléguidées et partiales du lobby nucléaire les réflexions les plus graves sur la situation la plus inquiétante créée désormais par l'impasse où la France a tenu, seule d'ailleurs parmi les nations industrielles, à se précipiter tête baissée au risque de voir la doctrine du tout nucléaire conduire le pays à des dangers d'ampleur sans cesse croissante. Le terrible problème des déchets a enfin révélé qu'il était devenu pratiquement insoluble malgré tant d'affirmations optimistes, inspirées sans doute à l'EDF par ce qu'elle appelle, apparemment sans rire, sa transparence. On ne fera donc jamais assez pour informer impartialement les Français sur le redoutable problème que pose désormais la poursuite d'une industrie nucléaire qui doit faire face à des menaces sans cesse nouvelles et sans cesse grandissantes parmi lesquels la question des déchets devrait inspirer quelques modesties aux défenseurs attitrés du nucléaire. On sera donc heureux de voir un chercheur compétent, M. Jean-Michel Jacquemin, mettre son importante documentation au service de la vérité et non de la propagande, au risque de surprendre, voire de scandaliser de nombreux lecteurs imprudemment habitués à faire confiance aux affirmations d'une autorité trop souvent soucieuse de ses intérêts plus que de la vérité. Cet important ouvrage se divise en deux parties, la première se trouvant consacrée aux conséquences du passage sur l'Europe du centre et de l'ouest du nuage radioactif libéré par l'explosion de Tchernobyl et la seconde traitant des conséquences locales de la catastrophe du 26 avril 1986. En ce qui concerne la diffusion européenne du nuage radioactif, le, les lecteurs français devront constater qu'à côté des nations ayant pris des, des mesures de protection, Hollande, Allemagne, Suède, Italie, Grèce, concernant par exemple le lait, certains légumes, la France restera volontairement muette puisque la version officielle diffusée par la presse était que le nuage radioactif se serait gardé de franchir les frontières orientales de notre pays. Nombre de données précises acquises depuis prouvent cependant qu'il n'en était rien et que ni l'Alsace, ni le Mercantour, ni la région niçoise, ni la Corse n'ont été épargnés par les radionucléides des Ukrainiens. Pour l'Est de la France, à Clairvaux-les-Lacs, Jura, on relève pour le 1er mai 1986 un taux de 36 630 becquerels par mètre carré en 16 137 Et dans la forêt de Boréon, dans le Var, une radioactivité de 56 900 becquerels par mètre carré en 16e137. C'est à la rémanence de ces pollutions que l'on doit les chiffres récemment relevés chez des champignons et des sangliers. Cette histoire est édifiante, elle est en tout cas bonne à connaître pour ceux qui croient encore à la transparence des pouvoirs publics quand il s'agit des problèmes gênants pour les services officiels. La partie du livre traitant des problèmes se posant dans la région de Kiev, à proximité de Tchernobyl, est l'objet d'un exposé détaillé qui lui aussi provoquera quelques surprises chez le lecteur français. On peut craindre, en effet, que les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl ne se relèvent avec le temps qui passe, infiniment plus graves pour la santé humaine qu'on ne l'avait dit jusqu'ici. On comprend d'ailleurs que le puissant lobby nucléaire ne tienne nullement à faire connaître les dimensions véritables d'une tragédie dont l'ampleur ne peut encore être que très partiellement soupçonnée. L'ouvrage de M. Jean-Michel Jacquemin, nourri d'une documentation dont on appréciera la richesse et la précision, constituera un recueil des sources et des références que l'on voudrait voir largement utilisées par tous ceux qui ont la mission de dire au public la vérité et, par conséquent, en tout premier lieu, aux journalistes. On peut imaginer le volume des oppositions que la publication de ces ouvrages ne manquera pas de susciter. Elles sont prévisibles, mais n'enlèveront rien à la sagesse du dicton latin « Amicus Platos et Magis Amica Veritas ». Théodore Monod, « Platon est mon ami, mais la vérité est ma grande amie ». Et effectivement… Attends, tu peux juste retourner. Oui, voilà. Je voudrais montrer un truc c'est c'est simulé en bas, donc on l'a bien, c'est Théodore Monod, voilà donc on a, on a là effectivement Jean-Michel Jacquemin et son compagnon vont payer très cher parce que à un moment ils vont héberger une personne et qui va les poignarder euh durant leur sommeil. Heureusement, il se réveille et malgré des dizaines de coups de couteau, il va réussir à survivre à cet attentat. On comprendra après que cette personne avait un dossier et qu'en échange de, de, du blanchiment de son dossier judiciaire, des gens des services secrets français lui avaient proposé de, de transformer cet assassinat en une affaire de mœurs parce que Jean-Michel Jacquemin est homosexuel et qu'il est toujours bon de criminaliser l'homosexualité. Ouais. Voilà. Et donc c'est infâme. Ce, ce, ce gouvernement français est infâme. De même que l'assassinat du journaliste italien sur le Rainbow Warrior, euh, pareil, euh, sous euh, Mitterrand. Euh, si ça se euh, trouve, le mec, euh, si retrouve, le mec euh, qui a été. À qui on a demandé de, de poignarder euh, le docteur Jacquemin, si ça se trouve, il, il va être incriminé aussi. Ben, par, euh, par la police Non, c'est-à-dire que cette affaire, je sais que Jean-Michel Jacquemin s'est retourné, je crois, contre TF1, où justement euh, un pseudo-journaliste qui travaillait aussi pour les renseignements français avait fait un documentaire à charge, et donc euh, avec son avocat, ils ont mis bonne ordre à tout ça, parce qu'effectivement, quand on n'arrive pas à tuer les corps, ben, on essaie de tuer la réputation des gens. Et euh, c'est ce que disait euh, un certain Malcolm X, il disait « Le plus grand des pouvoirs ce sont les médias parce qu'ils arrivent à rendre coupables les innocents et innocents les coupables ». Et effectivement, donc comment est-ce que je suis arrivé à m'intéresser à tout ça Ben Moi ça faisait très longtemps, euh, j'étais chef monteur, donc j'ai travaillé pour, euh, pour des médias indirectement hein, vu que j'étais intermittent euh, du spectacle. Et je refusais de monter tout ce qui concernait les armements et tout ce qui concernait le nucléaire. Oui, oui mais quand je dit qu'il sera incriminé, il sera peut-être tué parce que n'oublie pas ce qui s'est passé au Chili et en Argentine. Tous les, tous les mecs étaient les euh, qui étaient euh, euh, des délateurs qui dénonçaient des gens qui dénonçaient des gens à la junte. À la junte. Après, ils étaient éliminés, je veux dire. Oui, mais moi, moi, je vais te dire une chose. Déjà, euh, M. Jean-Michel Jacquemin est, est chrétien, il a été reçu par le pape, il est non violent. Donc, euh, euh, lui, ce qu'il voulait surtout, c'est qu'on sache que cette tentative d'assassinat venait de l'État français. Et moi, quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit une chose assez euh, étonnante. Il m'a dit, tu sais, Roger, je suis intuable. Je suis intuable. Parce qu'effectivement, quand l'État français a essayé de te tuer et que tu as démontré que c'est lui qui avait voulu te tuer, il sait très bien que si tu glisses après sur une savonnette, ça fera très mauvais genre. Donc, ce n'est pas du tout ce qui se passe malheureusement pour les journalistes et les opposants euh, qui osent propager certaines vérités par rapport à M. Vladimir Poutine qui effectivement euh, passe à la trappe avec une aisance euh, assez euh, extraordinaire. Voilà, donc... T'aimes la vodka J'adorais la Dubrosca quand je buvais encore de l'alcool, mais je ne bois plus une seule goutte d'alcool. parce non, que on me pose des questions. Voilà, donc j'ai fait le vœu. Je, oui. ne, je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, oh je, je ne mange pas de viande. Voilà, et je ne non. jamais de bouteilles d'alcool et, et je suis non-violent, ce qui fait que même si quelqu'un m'énerve beaucoup et si j'ai envie de lui mettre des claques ou des coups de poing, je ne le fais pas. Donc on peut le provoquer. Alors, pourquoi Je le dis souvent. Je dis, si je pensais qu'en mettant des coups de pied au derrière à quelqu'un, on allait le rendre intelligent, alors j'arrêterai pas de mettre des coups de pied au derrière. Mais, mais frapper quelqu'un, parce qu'on n'est pas d'accord avec lui, c'est pas le meilleur moyen de le convaincre. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on a des non-violents. Notre, à Notre-Dame-des-Landes, les qui sont non-violents. Et on a une hyper-violence, qui est la violence d'État, euh, à travers l'armée. Parce que moi, je sais qu'aujourd'hui... Je sais qu'aujourd'hui... Euh, ceux qui ont l'oreille du prince-président Macron, ce sont des militaires au gradé de la gendarmerie, les mêmes qui sont sur la base de Satori et qui ont envoyé les engins bladés à Notre-Dame-des-Landes. Et cette base de Satori, elle sert de lieu de démonstration pour tous les marchands d'armes euh, lors du grand salon qui se tient tous les deux ans et qui s'appelle le salon Euro-Satori. Donc aujourd'hui, de manière assez attestée, on a une junte militaro-industrielle et nucléariste qui dirige d'une poigne euh, par décret et par ordonnance, euh, en représentant moins de 18% du corps électoral, euh, tout le monde, et qui dit à chaque Français, alors que plus de 6 Français sur 10 lors du deuxième tour des législatives n'ont pas été votés, qui leur dit, assis, couché, debout. Voilà. Et moi, je, je le dis franchement, moi j'appelle à l'insubordination non-violente active, parce que je sais très bien que les matraques, les, les grenades, on l'a bien vu, il y a des vidéos et des photographies, ils n'ont versé que 5% de tous les cadavres de, de grenades qui ont été envoyés à Notre-Dame-des-Landes devant la préfecture de, de Nantes. Mais il y avait des monceaux de, de grenades. Et la dernière fois, je vous en ai parlé, ces grenades contiennent 22 grammes je de TNT. Je que Franck Payan vient de dire, mais il voilà. y a des preuves. Voilà, et donc chaque, chaque grenade contient 22 grammes de TNT pour 10 grammes de, de gel lacrymogène. Et, et ces grenades doivent être interdites parce qu'elles projettent leur partie métalliques et plastique euh, sur des manifestants non violents, donc en pouvant les blesser grièvement et les tuer, mais aussi lorsqu'elles explosent au sol, elles provoquent, elles, elles, elles, elles, elles propulsent les cailloux, et donc euh, tout naturellement, ça peut provoquer des blessures graves et même provoquer la mort. Donc moi, je dis, il faut, il faut interdire l'usage euh, déjà de véhicules blindés contre des manifestants non-violents et il faut interdire euh, l'usage d'engins explosifs contre ma des manifestants non-violents. Il, il en va euh, tout simplement euh, euh, du simple bon sens. Donc aujourd'hui, les Français découvrent, alors qu'on qu va leur parler de, de l'anniversaire des 50 ans de mai 68, j'ai même vu une affiche en préfecture aujourd'hui où il y a une exposition du 2 au je crois au 26 mai euh, mai 68 euh, à la préfecture de police de Paris par contre moi j'aurais aimé une exposition mai 58, j'aurais aimé qu'on parle du coup d'état du 13 mai 58, le coup d'état d'Alger j'aurais aimé qu'on parle de l'opération résurrection, de la prise de la Corse par euh, des parachutistes qui vont appeler au retour du général de Gaulle et à nous imposer euh, l'élection d'un prince président au suffrage universel qui pourra, avec le 49-3, gouverner par décret et donc faire l'appui et le beau temps. Et donc les militaires nous ont imposé une dictature constitutionnelle et les personnes qui veulent faire la fête à Macron ou qui s'en prennent particulièrement à Monsieur Emmanuel Macron euh, sont complètement à côté de la plaque parce que le problème ce n'est pas Emmanuel Macron. Parce que ça voudrait dire que hier le problème c'était François Hollande et ça voudrait dire qu'avant-hier le problème c'était Nicolas Sarkozy. Et ça voudrait dire qu'avant lui, euh, le problème, c'était Jacques Chirac. Et après, on voudrait dire qu'avant lui, le problème, c'était Mitterrand. Et après, on voudrait dire qu'avant lui, c'était Pompidou. Et après, on voudrait dire qu'avant lui, c'était le général de Gaulle. Et on ne dirait que des conneries. Et, et, et Ruffin, effectivement, à part dire... Vous avez compris. Moi aussi, je t'ai compris. Vous êtes tous des Voilà. Et donc, quand, quand Ruffin appelle le 5 mai à sa fête contre Macron, c'est une grosse bêtise. Tu as parlé du Général de Gaulle, je t'ai dit, je Esprême. vous ai compris les amis. <rire> je ah, vous ai tous compris. Ah mais il est voilà. heureux. Non mais il a raison, il a, il a raison, Bien que... Que raison. Bien sûr que j'ai raison. Bien sûr que as raison. En, en, en plus, toi, te, tu, tu as vécu, euh, tu as subi euh, les conséquences de la... Non, non, non, non, <rire> non, non, non, non, non il n'a pas subi les conséquences. il oui. n'ai rien subi. Voilà, donc, on a eu la colonisation de peuplement, que, que même Élisée Reclus a défendu, mais dans le cadre d'une colonisation qui s'est faite euh, au moment où la France était encore un royaume, en 1848, de manière extrêmement violente. J'en ai parlé lors de la dernière émission, donc euh, vous pouvez regarder. Les vidéos sont dans l'onglet vidéo et aussi sur la page YouTube. Euh. Mais on va revenir à Tchernobyl, et là il y a, y a... Oui C'est des Français qui ont les incombés. Bien sûr. Mais tu sais pourquoi c'est pas qu'ils n'ont rien compris, c'est qu'on leur a pas dit. Ils comprendront jamais rien. C'est pas trois points de suspension, ils sont tellement cons, c'est un point. Même un point, ils ne vont pas le comprendre. Non, je crois pas. Ah, tu sais, six Français sur 10, ça n'a pas été voté. Crois-moi, les anciens, ils même les anciens, ils leur ont dit, vous n'êtes que des veaux, ils n'ont rien compris. Ah, vous, oui. pour être poli. Oui, de Gaulle ont... a dit, les Français sont des vaux. Ne donne pas de nom. Mais je ne vais, vais pas te dire comment je m'appelle et je ne vais pas dire de qui je parle. Je t'ai compris. On s'est tous compris. Voilà. Ben je, je te remercie pour cette intervention. C'est gratuit. Frappé au point du bon sens. Et donc là, il y, y a un livre. Oui, mais par contre, le jour où ils vont comprendre, ce sera trop tard. Il est déjà il est Nous déjà nous tard. sommes tous compris. Ce sera trop tard que ce sera la fin. De vous. C'est déjà, pour beaucoup de choses, c'est la fin. C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui, euh, en France, on la fin. En, en France, les conséquences sanitaires des activités industrielles, pas uniquement nucléaires, malheureusement, ça représente euh, 3 Français sur 5 qui vont mourir euh, de pathologies cancéreuses. Euh, voilà, ce sont les chiffres. Ça sera la fin en majuscule. Et... Pour eux, hein, pas pour nous. Voilà. Pour eux. Et donc je, je tiens à rappeler d'ailleurs que les deux premières mesures qu'a pris Nicolas Sarkozy euh, au début de son septennat en 2007, elles sont assez étranges et elles sont significatives. Euh, c'est très bien d'ailleurs que tu filmes cette couverture pendant que j'en parle. Nicolas Sarkozy va prendre deux mesures phares, il arrive à l'Elysée, tout de suite il prend ses mesures et c'est l'augmentation du budget des soins palliatifs, donc ça veut dire que ses conseillers lui ont dit qu'il va y avoir de plus en plus de gens dans les unités de soins palliatifs à cause de, de, de voilà les perturbateurs endocriniens, les radionucléides, enfin tout, toutes les joyeusetés, les métaux lourds que produit en grande quantité nos sociétés industrielles et après la deuxième mesure ça a été de, de retirer la règle des deux tiers. Alors cette règle des deux tiers, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est qu'avant un type pourri de thunes, je sais pas, un Bolloré ou, ou, ou un Dassault, un... et eh bien il pouvait… Ou un Roger ah... ouais, euh, euh, euh, mais euh, qui est, qu est pourri sans thunes. Voilà, pourri sans thunes, <rire> ça j'aime bien, pourri sans thunes, j'accepte. Et, et donc, euh, tu pouvais posséder, euh, être patron… Tu tu pu être pété Voilà, tu, tu Exactement, oui. tu pouvais posséder deux médias, c'est-à-dire un, un, un groupe de presse et radio, mais pas de télé. Ou alors une, une radio ou une télé, mais pas de groupe de presse. Mais aujourd'hui, comme elle est supprimée depuis 2007, et bien maintenant, quand tu t'es pété une, et bien tu peux avoir chaîne de télé, radio. Et donc ces gens, ces, ces basse-cours à bijoux, ces gens qui font l'opinion, pour citer les paroles d'une chanson que les Français connaissent, et bien ces gens qui font l'opinion, ils la font complètement et totalement, parce qu'aujourd'hui, plus de 80% des médias de masse, euh, télévision, radio, journaux, euh, quotidiens, euh, hebdomadaires ou mensuels, eh bien, sont tenus par des grands groupes euh, euh, d'industrie de la mort, soit des fabricants d'armes, soit des gens du nucléaire, ou indirectement, par exemple, des annonceurs. Parce que quand on voit dans un journal euh, des, des pages entières par rapport à, à EDF ou NJ, eh bien on sait très bien que la ligne éditoriale du journal ne peut pas fâcher euh, les annonceurs parce que sinon euh, ils ne passeront plus d'annonces et le journal n'aura plus de rentrée d'argent et on ne pourra plus payer les journalistes. Donc on voit bien que ce système-là, ce n'est pas un système de censure, c'est un système euh, d'auto-censure et donc c'est pire que le système d'une dictature où, où là on a, euh, je dirais, des censeurs officiels, euh, du ministère de l'information qui arrive et qui disent non vous me retirez cet article vous lui ça vous virez ça ou carrément on passe au pilon euh, l'ensemble du journal parce qu'il dérange. Aujourd'hui, euh, quand on travaille dans la rédaction d'un grand groupe euh, de médias, et eh bien on peut il y a beaucoup de journalistes qui écrivent et, et ou qui réalisent des reportages euh, qui contiennent des vérités qui sont intéressants et puis bah le le, le, le comité éditorial leur dit bah, « vous virez ça, vous remontez ça, si on ne diffuse pas le reportage. » Donc tout naturellement, le journaliste il préfère même avoir un papier partiel qui passe plutôt que pas du tout. Et il ne faut pas oublier non plus que le ministre de la propagande d'Adolf Hitler, qui s'appelait Joseph Goebbels, avait dit une phrase extrêmement vraie. Il disait « la meilleure des propagandes, c'est la vérité, une petite partie de la vérité. » Et donc. Sur le nucléaire, on fonctionne comme ça, on fonctionne avec des omissions télévisées. C'est-à-dire à chaque fois, on va oublier de dire quelque chose. Euh, quand on a eu la vague de ruthénium, euh, on a focalisé les gens sur le... Non, on a focalisé les gens sur le site de Mayak en fédération de Russie, mais on n'a pas parlé du conflit qui a démarré en 2014 en Ukraine. Alors, Tchernobyl, l'Ukraine, en Ukraine, en 2014, 2018, en 4 ans, il y a eu 15 000 morts au cœur de l'Europe, entre des forces pro-russes et des forces soutenues par les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Tu as parlé, de, tu as utilisé le mot omettre. Oui, omettre, en fait, omission, omission. Une omission n'est jamais volontaire. Là, dans ce cas-là. Non, non, non, non. Cette omission, pour moi, c'est passer sous silence. Non, notre émission, elle est volontaire. Non, non, notre émission, mais omission. L'omission om un oubli. Oui, il est volontaire. Moi non, non, non, mais là, dans ce cas-là, c'est passé sous silence. Oui, c'est la définition même du voilà, mot « omission ». C'est passé sous silence. Mais dans ce cas-là, je dirais, c'est l'omission voulue, donc on passe sous silence, mais, mais de, de manière décidée, et c'est pour ça que j'en arrive à, à ce livre qui est, qui est, qui est assez essentiel, qui, euh, as -tu diriger, tu Donc c'est une une étourderie volontaire. Le mec était dans la lune et voilà. Exactement. Comme, euh, comme comme, comme, euh, comme Balkany, par exemple, il a oublié de, de déclarer certaines choses et, et la justice lui est tombée dessus, par exemple. Exactement, oui. Y a, y, on peut on peut voir euh, que à chaque fois on peut toujours plaider effectivement, je ne savais pas. Euh, parce qu'il y a eu un procès jusqu'à la fin par rapport à, à Pierre Pellerin euh, l'homme qui, qui avait lancé euh, cette grande idée le, le nuage qui s'arrête aux frontières et bien bon il est mort de sa belle mort euh, sans aucune condamnation et je sais même que sur le dernier procès ça s'est tenu en huis clos c'est à dire que même Roland Desbordes et euh, la présidente de, de l'association qui s'occupe des malades de la thyroïde n'ont pas pu rentrer dans la, dans la salle d'audience le jugement s'est donné à lui huis clos et il a eu bien sûr un non-lieu, euh, comme euh, le gendarme qui a qui a assassiné euh, Rémi Fraisse sur ordre, voilà, euh, et donc ici on est sur les conséquences sur l'environnement, la santé, les droits de la personne, donc Vienne-Autriche, 12 et 15 avril 1996, donc pour les dix ans de la catastrophe de Tchernobyl, euh, des journalistes, des scientifiques euh, se sont réunis pour parler des conséquences de Tchernobyl. Et là, je, je vais vous montrer et vous lire un, un petit passage. Euh, donc c'est une euh, c'est une scientifique et illustratrice qui est spécialisée en zoologie. Et donc euh, il y avait aussi Madame Solange Fernès qui intervenait et quelqu'un de la commission internationale euh, médicale de Tchernobyl. Et donc là, c'est la scientifique, Madame Cornelia et euh, qui parle. Je suis une illustratrice scientifique. Je travaille depuis 25 ans à l'université de Zurich pour des recherches en génétique et je vais vous présenter des diapositives sur mes observations. J'ai dessiné des drosophiles mutantes. À gauche, vous voyez une drosophile présentant une mutation de la tête. Il y a une mutation des yeux, également des antennes. À droite, vous voyez une drosophile normale. Donc, cette femme explique, euh, dessin et photographies à l'appui, que dans la région de Tchernobyl, on observe euh, au niveau entomologique beaucoup de, de, de, de malformations euh, des antennes plus courtes euh, les anneaux du thorax les, les élytres, et donc les insectes sont euh, de manière phénotypique observable. c'est-à-dire on n'est pas obligé de faire une, une analyse génétique on observe directement sur les populations d'insectes et aussi sur les poissons euh, des mutations il euh, y a eu aussi un euh, un, un biologiste qui avait observé que les feuilles des platanes pouvaient avoir des surfaces qui étaient multipliées par 4 ou 5 euh, dans, dans la zone autour du réacteur nucléaire de Tchernobyl euh, à cause des, ra des radionucléides. Donc tout ça a été extrêmement bien documenté. Donc on, on a... Quand on parle d'omission, euh, on oublie, et puis là vous voyez des conséquences euh, sur des êtres humains, c'est effectivement, c'est paragoutant on pourrait dire que c'est le musée des horreurs, mais surtout, chute, chute. Aujourd'hui, pour l'ONU, c'est moins de 5000 morts, et en réalité, pour les scientifiques, c'est plus d'un million de morts. Et donc, comment est-ce qu'on a une, une disproportion de 1 pour 200 Comment est-ce qu'on peut arriver euh, à, à, à ce genre de choses Eh bien, c'est justement grâce au fait des omissions. Alors, ces omissions... Elles sont très importantes, notamment au niveau de tout ce qui est, je dirais, la, la, la science, c'est-à-dire la biologie et la biophysique. C'est pour ça que Yuri Bandajewski, et j'en reviens, euh, reviens à comment j'ai connu l'existence de M. Yuri eh Bien, mon, mon premier jeune que j'ai pu faire à Taverny, c'est en 2002. Et en 2002, j'ai rencontré Mme Solange Fernet qui faisait des pieds et des mains au niveau international pour libérer euh, M. Yuri bandajewski qui pour moi aurait dû être prix Nobel, parce que c'est un, un type qui était directeur de l'institut de Gomel à, à l'âge de 30 ans. Donc ça veut dire qu'il avait fait ses études de médecine et qu'il était devenu directeur d'un institut. C'est vraiment un, un génie... Euh, et il est anatomopathologiste et il a, fait, il, a, il a fait, suite à la catastrophe de Tchernobyl, il a fait des découvertes essentielles euh, sur, j'en ai parlé tout à l'heure, l'influence du césium 137 euh, sur le développement musculaire et sur euh, des pathologies. Et c'est lui qui a démontré justement que la majorité des pathologies euh, incapacitantes et mortelles n'étaient pas des cancers. Voilà. Donc Suite à ça, bien sûr, il a, il a fait de la prison. On a essayé de le, de, de le condamner pour des malversations imaginaires. Donc on a menacé euh, des gens de son entourage pour qu'ils portent des faux témoignages. Et en 2002, euh, Solange justement euh, est remessée les terres pour faire en sorte, parce que Bandageski était extrêmement malade et risquait de mourir en, en prison. Et elle a réussi à le faire, euh, à le faire libérer et moi je dois dire que c'est vraiment un combat et donc on en, on en avait parlé et je sais que c'était un an après euh, les attentats du WordPress Center et quand en 2006 j'ai fait une émission, j'ai fait une émission le 11 septembre et je tiens à vous expliquer ça c'est très important, j'ai fait une émission sur Radio Anguin le 11 septembre d'ailleurs j'en ai conservé une copie audio et j'ai introduit mon émission en disant voilà. Euh, 11 septembre 2006, aujourd'hui, comme tous les jours sur Terre, 100 000 personnes sont mortes de faim. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont été un peu surpris, parce que le 11 septembre, on s'attendait à ce que je parle de la chute des tours, j'en ai parlé et des milliers de morts euh, qu'a fait la, cette chute des tours, des, des gens innocents qui, qui n'avaient strictement rien à voir euh, avec euh, l'écho soi-disant défendu par euh, ces criminels, eh bien les gens apprennent que tous les jours, 100 000 personnes meurent de faim uniquement sur Terre. Tous les jours, tous les jours que le bon Dieu fait. 100 000 personnes meurent de faim donc ça représente plus de 36 millions de personnes tous, tous les ans qui meurent uniquement de faim on ne parle pas des gens qui meurent euh, de maladie de guerre, ou, ou, non de faim de il faim. y a plus d'un milliard d'hommes qui sont dans la faim euh, quotidiennement il euh, y a plus d'un milliard cinq, mi, 1 5 1,5 je crois, milliard d'hommes qui n'ont pas accès à de l'eau potable, voilà les vrais, les vrais problèmes du monde et aujourd'hui euh, les nations qui, qui, qui spéculent sur les produits de première nécessité et à cause desquels 100 000 personnes meurent de faim parce qu'on sait que la terre produit largement de quoi nourrir les 7 milliards d'hommes. Mais s'il y a des céréales qui pourrissent... S'il euh, y a des céréales qui, pour... qui pourrissent dans des entrepôts, c'est que tout simplement on essaie de faire monter les cours et donc on attend que les cours soient au plus haut pour vendre et on a un gaspillage euh, de ressources et à partir de là eh bien, ces ressources n'existent plus il y a des gens qui meurent de faim et donc ce sont les marchés, c'est le fait que des produits de première nécessité soient sur des marchés capitalistes et que l'on spécule euh, sur les céréales, sur les produits de première nécessité qui font que 100 000 personnes meurent de faim donc ce monde dirigé par cinq nations qui ont droit de veto au niveau de l'ONU euh, font la pluie et le beau temps. Et ce sont ces gens-là qui vont protéger l'URSS parce qu'il faut bien comprendre que euh, tout, tout ces toutes ces omissions sur la catastrophe de Tchernobyl, le fait que depuis 32 ans, on ait réussi à mentir aux Français alors que la seule région française qui n'ait pas subi de retombées de Tchernobyl, c'est la Bretagne. Et justement, à cause de la météo, la seule région qui a été protégée des retombées de radionucléides de Tchernobyl, c'est la région Bretagne. Voilà. Par contre, toutes les autres régions, et ça j'appelle les gens à aller sur le site de la CRIRAD, ils pourront consulter l'atlas des, des points chauds réalisé par la CRIRAD, qui est accessible en PDF gratuitement pour tous les Français. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des zones très conscrites, euh, où il y a de très fortes taux de radioactivité. Alors pourquoi C'est que cette radioactivité était sous forme de poussière et de nanoparticules dans l'atmosphère et début avril, il y a eu des pluies qui ont précipité au sol ces radionucléides. Et donc, euh, euh, les bassins versants, les zones de concentration des bassins versants et les zones où, où est tombée la pluie, sont des zones euh, qui ont été fortement impactées et donc elles ont été cartographiées par la Crirade et donc j'invite les Français à télécharger cet atlas de la Crirade et si jamais ils veulent acquérir surtout dans l'Est de la France et dans le Sud-Est euh, une propriété et eh bien qu'ils regardent bien s'ils ne sont pas sur un point chaud parce que s'ils ont l'intention de cultiver leur potager, il vaudrait mieux pour eux que leurs enfants ne meurent pas euh, dans 20 ans ou 25 ou 30 ans. Voilà donc toutes ces choses-là sont documentées. Et c'est ça qui est important à comprendre. Et c'est pour ça que j'ai fait cette émission qui ne, qui, qui ne fera qu'évoquer, parce que là, il ne nous reste plus que 6 minutes. Donc, moi, je vais placer toute la bibliographie de l'ensemble des livres que même, dont je n'ai même pas pu lire des passages si j'ai lu des petits bouts. J ai, j ai lu, parce qu'il y a une véritable omerta. Et le dernier que je ne vous ai pas montré, eh c'est un livre de photographie qui a été fait pour soutenir une association. Alors donc j'appelle les gens, ils peuvent acheter ce livre euh, sur le site de l'association Enfants de Tchernobyl-Bélarus. Donc ce, ce livre, c'est Tchernobyl euh, Forever. Donc fait, ça a été fait par un, un, un photographe, et une, une, une édition qui s'appelle Photomorphis. Et le, et le photographe, c'est... Alain-Gilles Bastide et ce soir Alain-Gilles Bastide était à la mairie du deuxième, donc j'ai prévenu sur les réseaux sociaux et il faisait une, ex, une, une, une exposition et donc ce livre à la fois ben ça c'est ce qu'il appelle la, la poupée atomique euh, c'est dans une ville évacuée et voilà et donc c'est un livre de photographie il y, y a un DVD voilà donc c'est... Voilà, y a, pff, je sais pas, je, je, je, voilà, je tourne les pages au hasard. Donc, il y a, y, a, y a toute une construction artistique sur l'abandon, parce qu'il faut voir qu'il y a des villes entières qui sont abandonnées, parce qu'elles euh, sont, euh, sont devenues inhabitables. Et donc, en achetant ce livre sur la page de l'association, eh cet argent ira euh, à des enfants. Euh, qui sont suivis par l'institut Belrad et donc euh, la seule chose que l'on peut faire pour ces populations c'est leur donner des cures de pectine parce que les cures de pectine dans l'industrie métallurgique là on manipule des métaux lourds ou dans les sous-marins nucléaires on les donne aux gens qui, qui, qui, qui sont équipage de sous-marins nucléaires et dans l'industrie métallurgique parce que ça permet, ce sont des macromolécules qui vont encapsuler les métaux lourds et qui vont permettre... Nous quoi la pectine La pectine, c'est une macromolécule que l'on trouve dans les pépins, notamment de pommes, et qui, qui, qui est un gélifiant. Et donc c'est une très longue chaîne moléculaire qui a la capacité, dans les intestins, de venir, en fin de compte, créer une enveloppe autour des métaux lourds, qui ont beaucoup d'électrons libres, donc elles, elles les entoure, elles les englobent, et, à, et ils sont évacués par les selles. Voilà. Et donc on réduit de 70% la charge de radionucléides dans un corps humain. Moi, par exemple, je mange souvent l'école. Alors non, non, non, non, non, non. Pour, pour qu'il y ait un effet, il faut réellement acheter. Des gélules de pectine parce que si tu voulais avoir un effet avec des pommes par jour, il faudrait que tu manges plusieurs kilos de pommes. Donc, euh, ne crois pas qu'en mangeant même euh, 5 pommes tous les jours, euh, tu vas faire une cure de pectine. Non, il faut réellement. Mais n'était pas ça. Alors, est-ce que c'est bon de manger une trop pomme Bien sûr, mais de toute manière, le vrai problème, c'est que. Les pommes qu'on nous vend contiennent des pesticides. Donc euh, on disait cinq fruits et légumes par jour, mais euh, comme de toute manière, avec Notre-Dame-des-Landes, on voit bien que le choix de l'agriculture euh, avec des pesticides, avec la FNSEA, est fait contre, contre justement une agriculture respectueuse de l'environnement que veuillent les zadis à travers de la permaculture ou de l'agroforesterie et là c'est le vrai problème de fond c'est un problème de société est-ce qu'on veut encore une société de gaspillage qui nous conduit à la mort ou est-ce qu'on veut une société qui respecte l'environnement et je dirais c'est un peu sur ces mots que je vais finir et j'appelle les gens donc à aller sur le site d'Enfants de Tchernobyl Bélarus pour acheter Tchernobyl Forever parce que l'argent ira euh, à des enfants, à des 800... Voilà. 800 000 enfants sont malades, gravement malades, en plein cœur de l'Europe, en Ukraine, qui s'est pris 75% des retombées du réacteur de Tchernobyl, en Biélorussie, qui s'est pris 75% parce que le réacteur numéro 4 de la centrale Lénine était frontalier et que en plus les forces russes ont utilisé des hélicoptères et des produits chimiques pour précipiter les radionucléides pour qu'ils n'arrivent pas jusqu'à Moscou. Voilà donc. Tout ça, c'est à lire dans tous les livres que je, dont je fournirai euh, la bibliographie sous la vidéo, à la fois sur Facebook et à la fois sur notre page YouTube. Et je dis à tous, euh, à la semaine prochaine, pour un peu de débourrage de crâne et un petit peu de vérité sur les réseaux sociaux. Je vous remercie, à la semaine prochaine. Si, il si, y a un autre rendez-vous, bien sûr, celui du 4 mai. cest à n'oublions pas, à Olnes sous-bois, 19h, le 4 mai, il y a une réunion publique pour... Contacter toutes les personnes qui ont. Ouais. Recenser les personnes qui ont habité ou qui ont fréquenté olness bois entre 1937 et 1991 parce qu'ils ont pu inhaler des particules d'amiante et donc ils, pourraient, ils sont susceptibles de développer des maladies liées à l'amiante. Et donc c'est une réunion importante qui est organisée par Banabestos, par des associations, parce que visiblement les pouvoirs publics, au niveau du suivi sanitaire et social, eh bien c'est double zéro. Voilà et donc, euh, à la semaine prochaine